Et salut tout le monde, c'est Stix et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour voir les préparatifs et installer toutes les librairies et logiciels nécessaires pour créer votre jeu LWGL euh, Mais aussi OpenGL, en l'occurrence ici Et puis bah, si vous êtes prêts, bah, c'est parti, on y va, let's go Dans une première partie vous allez voir comment télécharger LWGL et tous ses composants qui seront utiles à notre projet et dans une seconde partie, euh, pour ceux qui n'utilisent pas LWGL, je vais vous montrer comment télécharger OpenGL et pour ce qui sera de la partie OpenAL, donc audio euh, ça euh, vous laisse chercher, ça va pas être bien compliqué là je vous montre juste pour OpenGL et puis pour OpenAL, il y a de très grandes chances que ce soit la même chose alors, c'est parti pour la première partie donc, une fois arrivé sur le site, donc bien sûr il y a un lien dans la description, euh, il vous faudra juste descendre et cliquer sur le bouton Download et sélectionner euh, Customize LWGL 3. Une fois arrivé sur euh, la page de customisation d'Open LWGL, pardon, il va falloir sélectionner des composants bien précis et euh, importants pour la création de notre jeu, autrement ça ne fonctionnera tout simplement pas. Donc euh, faites bien attention, je vous montre ça maintenant. Alors euh, ici vous avez euh, le petit onglet mode. Hein. Euh, donc là-dedans ça dit juste euh, comment va être mis euh, LWGL dans votre projet. Donc bon euh, le point zip c'est falloir implémenter la librairie manuellement. Alors Maven ça va simplement être, être avec un petit peu de choses et Gradle également. Je vous conseille de sélectionner euh, le preset Customize. Nous allons commencer par sélectionner les options. Donc, euh, je vous conseille d'inclure les sources et la Javadoc. Euh, les bulk compiles, ce n'est pas la peine. Euh, ensuite, pour les natives, il va falloir vous renseigner sur votre OS. Donc, la plupart des gens travaillent sur Windows. Mais si vous avez la OS Linux, évidemment, choisissez votre OS. Alors, euh, ici, vous voyez, il y a un petit x64 ou x86 x64 c'est qui vous êtes en 64 bits et x86 que vous êtes en 32 bits. Donc faites attention, choisissez bien votre version par rapport à votre structure de processeur. Ensuite pour les presets, euh, sélectionnez Customize et euh, au niveau des add c'est euh, sélectionnez également JOML. Très important. Euh, vous laissez la dernière version, donc euh, pour moi c'est la 3.2.3, pour vous ça peut autre chose, donc, vous mettez la plus haute, sans qu'à faire normalement plus utilisé plus et meilleur pour la suite. Ensuite, dans le content, vous avez obligatoirement le LWGL Core. C'est lui qui va être un, un petit peu la, la structure de base hein, pour un petit peu les tous les éléments. Ensuite, vous devez sélectionner GLFW, puis euh, sélectionner OpenGL et OpenAL, suivant euh, si vous voulez inclure le son via OpenAL. Moi, je vous conseille de faire ça. Alors pour ceux qui se demandent, OpenCL, c'est vraiment tout ce qui est en rapport avec euh, la vision, c'est-à-dire comment l'ordinateur va euh, visualiser euh, la chose. Si en fait, on lui donne une image, euh, je ne sais pas moi, d'humain, il va falloir le reconnaître en fonction fait, de ce qu'on lui donne, évidemment. Mais autrement, c'est ça le principe. Ensuite, ensuite, il vous suffit juste de cliquer sur Download Zip. Et puis euh, là, comme vous pouvez le voir, il est en train de télécharger et de traiter un petit peu le fichier zip. Donc très rapidement, vous devriez avoir votre de, votre zip. Il ne reste plus qu'à l'extraire à l'endroit de votre projet Donc, nous allons nous retrouver maintenant, une euh, fois que les librairies sont téléchargés Dans euh, IDEA ou dans Eclipse, hein. c'est globalement pareil Si vous avez des questions, dans les commentaires ou dans la Discord N'hésitez pas, surtout, ne vous priez pas, c'est très important Que vous compreniez ce que vous faites. Bien Alors, euh, maintenant il va falloir cliquer sur euh, New Project ensuite vous cliquez sur Next ensuite Next ici vous sélectionnez euh, votre emplacement de projet donc euh, moi personnellement c'est dans le tuto LWGL3 et ici je vais créer un nouveau dossier qui va être euh, projet tout simplement bon, ensuite vous cliquez sur OK OK ensuite vous allez pouvoir enregistrer euh, un autre nom de fichier et là normalement IDEA devrait s'occuper de la création du projet dans un premier temps nous allons nous rejoindre dans l'emplacement de notre projet donc pour un va c'est dans tuto lw 3 et projet et à l'intérieur nous allons créer un nouveau dossier qui va s'appeler LIBS avec un S parce qu'il y en a plusieurs maintenant nous allons tout simplement ouvrir un découplisseur de fichiers et nous allons extraire toutes nos librairies dans le dossier LIBS de notre projet. Ensuite euh, dans IDEA vous allez tout simplement cliquer en haut à droite sur les petits paramètres et Project Structure. Ensuite vous sélectionnez bien votre, euh, JD, euh, votre JDK qui va au moins, gérer 8. Ensuite juste en dessous vous sélectionnez SDK Default, très important. Ensuite, si vous n'avez pas encore installé tout le logiciel, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dans de la description et sur la fiche qui est juste en haut à droite. Ensuite, vous allez aller dans euh, la petite sous-partie « Module ». Une fois arrivé dans « Module », il vous suffit d'ajouter une « Dependency ». Pour cela, évidemment, il faut être dans les dependencies qui est le troisième, en fin de compte. Et ensuite, vous allez appuyer sur le petit « Plus » et « Librairie ». Ensuite, vous sélectionnez « Java ». Puis euh, vous dépliez votre projet et, vous, et votre euh, dossier lib et vous sélectionnez toutes vos librairies du haut jusqu'au bas. et Donc là, on vérifie bien, on voit les sources, les JavaDocs et on voit également euh, que dans les classes, on voit qu'il y a les natives. Donc c'est le plus important parce que c'est ici à faire la liaison entre euh, Java et votre matériel informatique ou euh, bon logiquement votre système d'exploitation c'est pour ça que vous avez choisi les librairies les sources ce sera pour la compréhension pour compte, et la javadoc pour la compréhension du code vous pouvez renommer votre librairie et ensuite vous pouvez appliquer et ensuite vous pouvez faire ok ensuite euh, n'oubliez vous pouvez mettre lib en make directory as exclude parce qu il doit être exclu du projet ce qui fait que dans external librairie vous allez avoir accès à toutes vos librairies voilà comme vous voyez ici vous pouvez dès maintenant créer votre classe principale donc pour rappel il faut faire clic droit sur le package src vers new java class et ici vous mettez votre de premier package, plus le nom de votre chose et à, la fin, et à la fin la classe donc euh, moi ça va être frforestix.game.main.main parce qu'on se rend compte que c'est le paquet principal et c'est là où il y aura la classe principale ensuite vous pouvez utiliser la template psvm pour pouvoir mettre la méthode euh, principale donc la méthode main ensuite vous pouvez démarrer votre projet et normalement tout devrait bien se passer Ensuite, je vous mettrai un code dans la description pour euh, vérifier si les librairies sont bien euh, installées dans euh, votre projet. Donc, bah, ce sera tout pour euh, cette explication de, pour installer LWGF. Et maintenant, nous allons passer dans la partie autres langage de programmation. Évidemment, y compris pour euh, les langages de programmation, euh, pour le Java par exemple, vous pouvez... Vous, vous, vous pouvez Allez sur le site d'opengel.org et en fin de compte, ici euh, ils vont tout simplement vous expliquer c'est toute la Javadoc. Vous avez accès au wiki par exemple, bref, vous avez accès à toute la documentation. C'est pas uniquement pour ceux qui travaillent sur un autre, un autre euh, langage de programmation, c'est pour vraiment tout le monde. Pour ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent la librairie OpenGL dans une langage de programmation, je vous conseille d'appuyer sur euh, la petite tribune qui est sur la droite sur Download et ici vous avez jusqu'à suivre les instructions. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo où nous allons commencer par créer notre, euh, notre fenêtre, qui est très important en fait. Et puis, bah, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à aller dans les commentaires, à me donner des suggestions comme d'habitude, à mettre un pouce bleu évidemment pour me soutenir, ça m'a qui est intéressé et puis euh, ça me permet aussi, enfin ça me permet de me soutenir, c'est important aussi parce que j'en ai besoin un petit peu. Bah moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, c'est Toxic, allez ciao.